Je suis agriculteur en île de france et ma famille est originaire de la région Nord. Alors les cultures principales ont bien en tête les céréales que sont le blé tendre et l'orge de brasserie. Ensuite la culture dominante c'est le colza, il y a toujours entre 50 et 60 hectares de colza annuellement. Viennent ensuite les protéagineux, longtemps des pois protéagineux et en alternance avec des, des févroles. Et puis après, la, ma culture fétiche, qui est, qu est la betterave, à destination sucrière. Il y a toujours une, un, un petit peu plus de 30 hectares annuellement. Néanmoins, une, partie, une toute petite partie est destinée à à nos réservoirs de voitures euh, avec l'éthanol. La proximité du port de Rouen fait que nos céréales sont plus euh, un débouché-export. La force de ce métier, c'est d'être en contact avec le vivant en permanence, que ce soit le sol ou les plantes. Et puis euh, confronter évidemment une, une météo euh, parfois cap capricieuse, mais néanmoins euh, on est quand même dans une région du monde euh, où le climat est quand même relativement favorable avec des terres favorables. Ce qui fait la, la puissance euh, économique d'Île-de-France, mais aussi euh, française en règle générale. Notre métier, c'est un, un métier d'observation. Il faut aller sur le terrain sans cesse et intervenir à bon escient. Euh, L'agriculture de nos parents et grands-parents, voire au-delà, elle a toujours été raisonnée. Hein. Euh, L'agriculture, ce n'est pas, pas quelque chose de nouveau, sauf qu'on l'a on y a mis des terres on y a mis des, presque des normes. Et aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que d'abord, on a des nouveaux outils d'aide à la décision et on a surtout le high-tech qui est arrivé dans nos exploitations où on peut cartographier nos terres, nos sols, nos plantes. L'agriculture de précision et le raisonnement agronomique des plantes fait qu'on a limi limité certains intrants pour cultiver au, mi au minima, pour le maxima. C'est-à-dire, c'est le raisonnement de toute entreprise, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire, euh, voir plutôt les marges que le chiffre d'affaires ou le rendement euh, d'origine. Euh, notre histoire est principalement euh, liée à l'histoire de la ville nouvelle de Sergi-Pontoise, qui est arrivée dans les années 65. Il doit rester environ euh, 400-500 hectares agricoles encore dans la ville nouvelle, sur les 8000 hectares de la ville nouvelle pas oublier que, mine de rien, en 50 ans, en Ile-de-France, on en a consommé environ 170 000 hectares. Ça reste compliqué euh, parce qu'on est, euh, est dans les dents creuses de, de la ville nouvelle. Néanmoins, euh, depuis quelques années, avec la loi SRU, il euh, y a eu une volonté dynamique de reconstruire la ville sur la ville, déjà, même des villes nouvelles. Cette dynamique fait qu'on essaye de préserver quand même le plus d'espace euh, euh, agricole. Et euh, même certaines zones ont été dédiées à l'agriculture, à tel point euh, qu'il y a eu un inversement des, des choses. Et récemment, l'AFTRP, l'Agence foncière et technique de la région parisienne, nous demande de racheter des terrains qui ont été expropriés il y a 40 ans. Aujourd'hui, le métier est devenu très pointu parce que si on n'est pas pointu, on disparaît. Et dans le même temps, les citadins se sont rendus compte qu'ils avaient un peu oublié leur assiette et ils se sont réintéressés à leur assiette et surtout à la composition de l'assiette et comment on la faisait. C'est là-dessus qu'ils nous ont interrogés, à savoir quelles étaient nos pratiques. Deux gros messages, c'est l'agriculture, un métier d'avenir, il faudra nourrir la planète. On parle de 9,5 milliards en 2030, c'est proche, c'est demain. Il faut y aller, il faut vraiment produire mieux et, et, et beaucoup. Les enjeux économiques sont, sont, sont là. Produire local pour manger local, mais nous agriculteurs, communiquons local. C'est-à-dire, allons voir nos citoyens proches de, de nos exploitations, alors c'est vrai que c'est plus les villes qui nous invitent, puisque l'association s'appelle Rencontre, Ville, Campagne. Mais il faut d'abord faire nos voisins immédiats. Dans les écoles, ce sont nos futurs voisins, ce sont nos futurs élus. Et il faut qu'ils aient une vision euh, positive de l'agriculture, parce qu'elle est vraiment positive. Alors l'avenir, il, il est relativement serein, parce que les besoins sont là. Il faut continuer à nourrir la planète. Alors il faut euh, freiner notre consommation des terres euh, céréalières. Et il faut les considérer, parce que c'est une force française. Hein. On est dans le cœur du, du, du bassin parisien, et il faut, faut le protéger. Il faut reconstruire la ville sur la ville et protéger les espaces agricoles. Ça, c'est clair. We'll be